Donc les poursuites de Bayon, en fait, c'est tout ce qu'on appelle poursuites de Bayon, c'est des poursuites judiciaires qui sont attentées par des entreprises, des élus en l'occurrence, des puissants contre, contre des gens, donc des, ça peut être d'autres élus, ça peut être, mais souvent c'est des journalistes ou des associations qui publient des informations euh, dérangeantes sur les conditions de travail chez eux, leur évasion fiscale, euh, leurs pratiques euh, commerciales et euh, en disant euh, sont mais qui sont de l'ordre de la critique par exemple en disant oui c'est pas bien de polluer l'environnement c'est pas bien d'accaparer les terres des paysans euh, etc dont on pourrait penser qu'elles font partie du débat démocratique normal et du droit à la critique mais qui sont euh, des poursuites qui en fait ont pour but de les, les faire taire ou de les intimider en leur faisant peser la menace d'une amende ou d'un démenti donc ça peut cibler euh, des journalistes donc euh, le budget de Mediapart pour les plaintes en diffamation, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros par an. C'est un cas un peu particulier. Et donc ça peut cibler des associations, donc Sherpa a été ciblé plusieurs fois. Et des simples citoyens, comme je l'ai dit. Je ne sais pas si ça vous suffit comme définition. Alors qu'est-ce que, que, que le secret des affaires pourrait changer C'est un peu, euh, en fait, euh, comme j'ai un peu essayé de le dire, il y a déjà pas mal de lois dont, euh, que les entreprises peuvent utiliser euh, pour euh, enquiquiner en euh, leurs critiques. Donc ça, ça, en fait, ça rajoute un, un truc supplémentaire. Hein, C'est un degré de, une menace supplémentaire, avec euh, la possibilité, par rapport à la diffamation, de, comme j'ai dit, d'aller devant des tribunaux de commerce euh, probablement plus favorables aux entreprises. Donc en fait, ça se rajoute à des choses qui existent déjà. Donc c'est juste un facteur. Et puis on voit déjà que, que tout le monde n'arrête pas... Maintenant, ça devient une excuse généralisée. C'est une, une forme de validation aussi euh, du secret des affaires. Donc même avant que ce soit, la loi existe, on voit déjà des juges invoquer le secret des affaires ou des choses comme ça. C'est vraiment une forme de validation, de renforcement. Euh, voilà, ça rajoute une, une couche d'intimité. Il faut vraiment aussi se rendre compte que les procès, c'est vraiment la, la face euh, émergée de l'iceberg. Ensuite, tout ce il, y a, il y a tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les menaces contre les salariés, contre les associations qui décident de ne pas parler parce qu'on les menace d'un procès en diffamation, euh, les, tous les faits dissuasifs qu'aura une loi comme ça euh, sur les salariés qui voudront alerter sur telle ou telle chose, ou les, les associations qui voudront alerter sur telle ou telle chose. Le procès, c'est la face visible. Ce qu'on ne voit pas, c'est 95% tous les mécanismes de censure euh, invisible ou d'autocensure euh, qui existent. Alors sur les autres pays, euh, effectivement, euh, c'est une directive européenne, donc tous les autres pays européens sont censés la, la transposer. Je n'ai pas le, le compte exact, mais pour l'instant, il y, y a très peu de pays qui l'ont transposé. Euh, et je pense qu'il y a pas mal de pays qui seront en retard. Euh, et hein, malheureusement, euh, d'après ce que j'ai entendu, mais je n'ai pas entendu sur tous les pays, il euh, y a quand même beaucoup de cas où on a les mêmes problèmes en France, où, euh, voire pire, par exemple, au Royaume-Uni, alors que même qu'ils avaient voté le Brexit et qu'ils étaient prêts à quitter l'Union européenne, le gouvernement a quand même choisi de faire une loi de transposition. Ils sont sautés sur celle-là, super dure, qui, qui a interpellé où la société civile s'est un peu mobilisée, pareil au Danemark. Donc, mais je n'ai pas, pas une visibilité complète de ça. Peut-être que, peut que c'est ton cas. — <coughs> Non, je pas non plus une visibilité complète, mais oui, au Danemark, a priori, la transposition a été faite. Par contre, effectivement, la France est l'un des premiers pays à transposer cette directive. Et encore une fois, tant que l'objectif de la protection du secret des affaires est accompli, finalement, on n'est pas obligé de... Comment dire, de euh, adopter une proposition de loi qui reprend euh, mot pour mot la directive. L'objectif est encore une fois de protéger les entreprises contre le pillage industriel et la concurrence déloyale. Euh, sur la... Alors, il y avait une question, je crois, c'est sur le fait que les journalistes n'étaient pas touchés par cette proposition de loi. C'est ce, qu est... enfin, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. En gros, il y a effectivement des exceptions à la protection qui ont été introduites par le législateur et euh, la liberté de la presse euh, en fait partie. Maintenant, euh, rien n'empêchera une entreprise euh, d'attaquer un journaliste euh, sous le couvert du secret des affaires et euh, au journaliste après de se défendre devant les tribunaux et si c'est un organe de presse, pourquoi pas devant les tribunaux de, de, de commerce euh, pour prouver qu'il agissait bien euh, pour exercer sa liberté d'expression et dans le cadre de euh, la liberté de la presse. Donc on en revient encore une fois au problème des poursuites de Bayon. Donc si les journalistes sont complètement visés, enfin en tout cas, touchés par cette proposition de loi. Oui effectivement on n'en a pas parlé mais c'est une autre des bizarreries un peu de cette, de cette histoire. C'est que pour la première fois de l'histoire de la France, une directive européenne a été transposée via une proposition de loi, c'est-à-dire une proposition de loi déposée par un député, et non par un projet de loi déposé par le gouvernement. C'est un, un autre des signes de, de, de, de, de, de, de, de la manière dont le secret des affaires fait son chemin dans le cheminement législatif. Alors une des raisons possibles de ça, c'est qu'une euh, proposition de loi, en théorie, n'a pas besoin de passer devant le Conseil d'État avant d'arriver à l'Assemblée, euh, et notamment de faire euh, une étude d'impact, etc. En l'occurrence, donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'était d'abord une proposition de loi, mais en l'occurrence, euh, comme euh, si un parlementaire en fait la demande, il faut quand même euh, passer devant le Conseil d'État, c'est passer devant le Conseil d'État qui... a. Euh a, euh, qui a rendu un avis utile sur certains petits points, et pas très utile en général, parce qu'il a quand même soutenu l'idée qu'il fallait euh, une définition du secret des affaires, hein, ce qui est ce que nous contestons. Euh, et voilà, donc euh, effectivement, on ne sait pas tout, en tout cas ce stade, sur comment ça s'est passé, mais il y a plusieurs bizarreries euh, dont on ne sait pas si euh, ça a été poussé. Euh, Peut-être qu'il y a effectivement certains lobbies qui ont poussé euh, pour une certaine version de la transposition, euh, contre d'autres, mais on n'a pas assez d'informations pour... Pour en dire plus. Donc, je vais répondre sur les autres points soulevés au premier. Donc, sur les amendes procédures abusives, effectivement, c'est intéressant, mais dans le, il y a des amendes pour procédure abusive, ça existe déjà dans le droit, dans le droit de diffamation, de la diffamation. Donc, je parlais de, des procès de Bolleré contre Bastamag, divers titres de presse et des blogueurs. Donc, à chaque fois, les blogueurs, ils ont demandé une, une amende pour Bolleré, procédure abusive. Ce qui paraîtrait de bon sens, parce qu'on ne voit pas pourquoi un groupe comme Bolloré va poursuivre de pauvres gars. Enfin, de pauvres gars, ils sont très bien, mais <rire> qui est vraiment aucun, de, manière, d'aucune euh, manière à ses intérêts, même, euh, même euh, pour servir l'intérêt général. Et de fait, euh, les amendes n'ont pas été retenues. Donc c'est vraiment, enfin, d'expérience, c'est très difficile de, de faire poursuivre, enfin peut-être que tu me corrigeras, mais c'est assez difficile de faire poursuivre un client pour procédure abusive, parce qu'il faut vraiment prouver que c'est abusif. Et de fait, une entreprise peut toujours dire « oui, mais bon, ça atteint quand même un autre ». Enfin, je pense que ça va être difficile. il enfin, faudra voir. Mais ça veut... à mon avis, vu l'expérience sur d'autres sujets, ça sera difficile à impliquer Et sur le fait de réconcilier l'économie et la morale, euh, je pense qu'il euh, n'y aura jamais une réconciliation euh, totale. Mais on ne peut pas non plus accepter que, d'une certaine manière, le monde économique s'accepte du de la démocratie et de certaines considérations morales. Et c'est un peu le risque, c'est ce que j'essaie de dire avec le secret des affaires. C'est le joker où ils ont un peu une sorte d'extraterritorialité en disant « Bon, bah, c'est nos intérêts, notre compétitivité, nos intérêts commerciaux, donc bon, là, toutes vos règles, bon, etc. » Donc ça, c'est clairement, ce n'est pas une question de réconciliation, c'est une question de, de vouloir s'accepter de, de, de tout questionnement démocratique ou moral sur ces questions. Oui, donc sur la sanction civile, effectivement, euh, c'est difficile de poursuivre pour procédure abusive et de prouver que le caractère abusif de la poursuite. Mais encore une fois, il nous semble qu'une amende de 60 000 euros est extrêmement faible. Alors, je précise, hein, c'est en l'absence de dommages d'intérêt, le montant de l'amende civile ne peut excéder 60 000 euros. Pour un groupe tel que Bolloré, qui fait des centaines de millions de bénéfices, ça me paraît complètement dérisoire. Euh, donc ça. C'est ma vision, enfin la vision en tout cas, de, de pas sur euh, la sanction civile. Et, et, et finalement, en plus, enfin, le rapporteur Raphaël Gauvin, quand on a discuté, nous nous, donnait ça, enfin, nous, nous présentait cette sanction civile comme un cadeau. Voilà, on a quand même pensé à vous, il y a une sanction civile, mais ça n'est voilà, pas suffisant. Euh, la deuxième question, c'était sur euh, le processus d'adoption. Et quels moyens il nous restait En gros, là, il y a eu la commission mixte paritaire il y a deux semaines maintenant, je crois. Je n'ai plus les dates exactes en tête. Le 14 juin, cette, la proposition de loi telle qu'adoptée à la commission mixte paritaire sera observée par l'Assemblée nationale. Ensuite, par le Sénat, s'il y a un accord et nous pensons qu'il y en aura un, la loi sera adoptée. Il nous restera malgré tout une, comment dire, un levier d'action institutionnelle qui est la saisine du Conseil constitutionnel sur l'atteinte enfin, à la liberté d'expression. Pour cela, il faut qu'on ait quand même 60 députés ou 60 sénateurs qui nous suivent, enfin, qui, qui aient envie de, de porter cette saisine et de saisir le Conseil constitutionnel. C'est la, euh, la dernière option que nous aurons si la loi est adoptée. Non, enfin, c'est pas... Euh, je pense que ce qu'on essaie de dire, c'est que c'était un, un, une insécurité supplémentaire pour la liberté d'expression. C'est certainement pas définitif. Donc les Et comme j'ai dit, euh, c'est aussi... Euh, S'ils si ont créé ça, c'est aussi parce que la société civile, les journalistes, etc., sont un peu plus pugnaces, je pense, sur certains sujets. Donc c'est certainement pas définitif, euh, donc il faudra continuer à mener à la bataille. Mais, on est vrai, donc est une... mais par contre, ce euh, euh, sera jugé, ça sera jugé euh, cas par cas, c'est-à-dire à chaque fois, Antoine les nouveaux Antoine Deltour, etc., ils continueront à aller au tribunal, peut-être qu'il y en aura plus, si nos craintes se confirment. Ils auront, et les entreprises auront des arguments juridiques supplémentaires. Euh, donc euh, voilà c'est un argument en fait, ça nous fait, ça change le rapport de force disons. et euh, voilà et le, la jurisprudence Tristan Valex euh, non parce que justement le secret d'affaires euh, créé une toute nouvelle jurisprudence. c'est un début du jeu euh, la diffamation là, le, la relaxe de Tristan Valex c'était une affaire de diffamation. Donc là, il y a une jurisprudence, qui est, parce que le, la diffamation, ça existe depuis la loi sur la liberté de la presse, il y a une jurisprudence euh, qui existe, qui a certains défauts, euh, de, il y a des défauts de procédure, mais elle est bien en place, elle est juge, et, les juges, ils, et, et enfin, quand on est journaliste, on est quand même relativement bien protégé. Euh, on n'est jamais à l'abri d'une entreprise qui voudrait vraiment qu'il y ait les moyens de poursuivre, etc. Mais on est relativement protégé par rapport à d'autres acteurs et par rapport à un simple citoyen mais le but du jeu, c'est vraiment que cette jurisprudence, elle ne s'acplique plus et qu'on aille, justement, ça change le terrain et tout, tout sera, tout sera rejoué au cas par cas et à chaque nouvelle procédure, euh, qui sera, où le secret des affaires sera invoqué, je pense. Euh, bah, pour l'exaction, euh, toujours à mener... Euh... Malheureusement, enfin, en tant que journaliste, euh, publiciste, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, euh, honnêtement, là, maintenant, on a eu quand même une grosse mobilisation, et malheureusement, ils ont été complètement hermétiques. Donc, que faire euh, Continuer à informer euh, L'action la, continue, malgré tout. Euh, euh, mardi prochain, par exemple, euh, il va y avoir... Euh, alors, c'est euh, euh, une soirée de, sur le consacré aux secrets d'affaires euh, sur la remise du baillon d'or je vous invite à regarder sur Facebook et l'événement et peut-être y participer et et, et et communiquer dessus et, et puis euh, et puis après euh, honnêtement je, on a tellement on s'est tellement mobilisés depuis. Euh, alors, ça a été très court hein, à cause de cette euh, procédure accélérée, mais, mais, mais ils ont tellement été hermétiques que, je, honnêtement, je ne vois presque plus quoi faire. Mais peut-être que tu. <rire> <rire> bah, non, comme je dis, oui, sur le secret des affaires, ensuite la bataille, il euh, faudra l'abonner euh, procès par procès. Ensuite, toute la jurisprudence qui va se créer, euh, c'est là que se jouera la bataille. Sur la loi elle-même, apparaît effectivement euh, une divine surprise au Conseil constitutionnel, etc. Euh, on a pour l'instant, euh, oui, il ne se dessine pas qu'il y ait une chance de <rire> que ça soit <rire> modifié en France. Une question sur les, les, les médias, et si on n'a pas les moyens euh, enfin, comment on, Oui, comment bah, alors ça c'est euh, la question des poursuites de Bayon. Donc est, voilà, le, le droit est, peut être utilisé pour le bien comme pour le mal. Et quand il y a des acteurs qui ont plus de ressources financières, des armées d'avocats, et peuvent utiliser le droit contre des plus faibles qu'eux, que ce soit des un peu plus faibles qu'eux comme des médias, ou des beaucoup plus faibles qu'eux comme des simples citoyens, des associations. Et pour l'instant, le, le droit français n'a pas, pas beaucoup de dispositions pour, pour se prémunir de ces abus. Euh, donc il y a les possibilités de, de procédures abusives, etc., mais qui sont assez difficiles, en tout cas dans le droit de la diffamation. Euh, il y a un, de plus en plus de journalistes et d'associations qui s'intéressent à ces questions, et pas seulement de chercheurs. On n'en a pas beaucoup parlé, mais les chercheurs, c'est aussi des gens qui sont concernés par le secret des affaires et les, et les procédures voyantes de plus en plus. Et euh, à l'exemple de certains pays ou certaines régions du monde, comme le Québec, qui s'est doté d'une loi... Euh pour prévenir les procédures Bayon, l'Australie, ils ont aussi une loi un peu dans le même sens. Donc il y a un collectif d'associations et de journalistes qui s'est créé, dont fait partie Sherpa et nous-mêmes, qui s'appelle On ne se taira pas, et qui est, mais qui vient de se créer il y a quelques mois, en fait, et qui, travaille, qui réfléchit et travaille à porter l'idée d'une loi, justement, pour protéger les, la société civile, dans son ensemble, des procédures Bayon. Mais dans l'état actuel, il n'y a pas vraiment de dispositif protecteur de ce type. Alors sur euh, le nucléaire et l'armement, euh, on a parlé de secret d'affaires, bon, il existe aussi le secret défense euh, qui en France est invoqué euh, pour euh, le nucléaire aussi. Euh, donc ça, je pense qu'en France c'est suffisamment puissant pour, euh, euh, pour qu'ils ne ressentent pas le besoin en plus. Euh, mais bon, comme je dis, c'est toujours une affaire de, de protection supplémentaire, il faut dire. C'est du secret d'affaires et du secret défense. Euh, donc, en général, on est vraiment sur des secteurs où l'opacité déjà est, euh, est quand même très, très forte. Euh, donc, euh, ça ne va certainement pas arranger les, les choses. Sur euh, les médias, bah, comme j'ai dit, c'est un peu arrivé avec Bolloré qui a poursuivi France Télévisions euh, sur le documentaire de Tristan Valex en disant, euh, pas en invoquant le secret des affaires, mais et là, une, une entreprise, euh, un média qui poursuit un autre média, c'est euh, en invoquant euh, la concurrence déloyale, euh, les pratiques concurrentielles déloyales. Donc, ils ont poursuivi. Il s'est dit, si France Télévisions a publié diffusé ce documentaire, c'est parce que j'étais leur concurrent Canal. Donc euh, on peut imaginer qu'un média poursuive un autre média. Ce oui, ne serait pas surprenant de la part de certains médias et de leurs propriétaires. Euh, à ma connaissance, euh, donc, les sociétés de journalistes, de, y compris des échos, euh, de Canal, Figaro, euh, de Canal, je pense pas, mais, euh, mais de nombreux médias euh, propriétés de, de groupes industriels ou euh, de. Euh, d'hommes d'affaires, se sont positionnés contre le secret des affaires. Les, les groupes en tant que tels, non. À ma connaissance, euh, c'est pas... En tout... Voilà. Euh, et sur la protection des sources, euh, donc et, euh, la loi sur la protection des sources elle, fait partie de ces lois un peu historiques euh, qui, des fois, sont un peu menacées. A priori, euh, la protection des sources, elle n'est pas remise en cause en tant que telle. Mais effectivement, l'effet fait d'intimidation sur les lanceurs d'alerte, euh, oui, il est clair. Donc c'est... Ce sera pas, ça peut euh, La crainte, c'est qu'effectivement, ça dissuade encore plus les, les salariés. Les gens qui sont confrontés euh, à des pratiques euh, d'évasion fiscale ou d'autres manquements dans leur, dans leur travail, euh, sont encore plus dissuadés de, de, de témoigner. Oui, sur les lanceurs d'alerte, ils sont comme les journalistes prévus hein, dans les dérogations de la proposition de loi. Euh, mais maintenant, enfin... Euh, rien n'empêchera une entreprise de, pourquoi pas, euh, les attaquer sur le fondement du secret des affaires, à eux de prouver qu'ils ont euh, utilisé leur droit d'alerte. Euh, sur la mobilisation des journalistes, euh, je dirais que les journaux d'investigation sont peut-être plus mobilisés, euh, mais comme euh, vous l'avez dit, Enfin, tout de suite là, les SDJ, enfin, de nombreux journaux, euh, de, de, de nombreux groupes ont quand même signé euh, une tribune, enfin, le, la tribune, la première tribune qu'on a sortie contre euh, la proposition de loi secret des affaires, ainsi qu'ils euh, nous ont également soutenus sur la lettre qu'on a envoyée à Emmanuel Macron pour lui demander d'être garant de nos, nos libertés. Je pense si je peux rajouter quelque chose euh, qui n'a pas été évoqué tel quel, mais qui est quand même important, euh, c'est euh, quand on parle de lanceur d'alerte. il y a un, un, un enjeu fondamental, c'est en fait la distinction entre euh, les dénoncer des pratiques illégales et dénoncer oui. des pratiques éthiquement répréhensibles. Et, le et euh, un des enjeux de cette loi, euh, de la formulation de la directive, il y a eu tout un pataquès sur comment traduisait en traduisant français sur ça, les entreprises, leur position, c'est... Euh, toutes les exceptions servir l'intérêt général en lanceur d'alerte, ça doit seulement être sur les trucs illégaux. Vraiment illégaux. Alors que, par, par exemple, dénoncer de l'optimisation fiscale, mais quand c'est pas tout à fait illégal, c'est une zone grise, on n'est pas sûr. Dénoncer euh, des manquements, alors mais il n'y a pas de loi violée, etc. Pour eux, ça ne de, voilà, devrait ouais. pas être protégé. Donc Ce sera un des enjeux de l'application de cette loi, de, que ça permette justement, non seulement de, de dénoncer des choses qui sont illégales et clairement caractérisables comme illégales, mais aussi des pratiques qui sont questionnables, discutables, à la zone grise entre le droit et le et l'illégal, comme l'optimisation fiscale l'est souvent. Donc c'est vraiment voilà, un des enjeux sur lequel il faudra être attentif. Pardon. Et il faudra que le lanceur d'alerte prouve aussi sa bonne foi Oui, en fait, il faut voir ça comme une panoplie d'outils euh, pour les entreprises euh, qui peuvent choisir euh, d'en utiliser plusieurs à la fois, euh, comme Vinci l'a fait contre Sherpa, comme Voloré l'a fait contre Tristan Vex. Ce sera un outil de plus euh, qui, euh, qui peut leur permettre d'aller plus facilement vers les tribunaux commerciaux que vers le civil, justement. Est dans un voilà. Ouais, euh, <rires> Euh, ben c'est pas la même juridiction, en parce en que j'avais parlé de l'amendement En fait, c'est un euh, tribunal commercial pour un journaliste dans le civil Parce qu'un tribunal commercial, c'est effectivement pas la, pas la même juridiction, mais un tribunal commercial, il est là pour juger les, les affaires du point de vue commercial. Pas so Ensuite, bon, on peut avoir une divine surprise, mais un tribunal commercial, il jugera, euh, il se posera pas trop de questions sur l'intérêt général, parce qu'il ne l'a jamais fait. Il se posera la question, ah oui, est-ce que c'est une atteinte justement à la, au commerce de cette entreprise, etc. etc. Donc c'est une question d'angle, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et de, puis aussi d'expérience de, de ce genre d'affaires, et puis de, effectivement de sympathie naturelle, plus pour le, le côté économique des choses que pour le... Voilà. Oui. Oui, après, enfin, avec la loi secret des affaires, une, un, par exemple, un organe de presse pourra euh, être poursuivi euh, devant le tribunal, enfin, euh, devant le juge civil ou euh, de commerce. Euh, et effectivement, on dit que euh, le tribunal de commerce est souvent plus favorable. Euh, bah, aux... oui. euh, nous avions d'ailleurs proposé un amendement pour donner une compétence exclusive au tribunal de grande instance, mais il a été complètement euh, oublié. Voilà. Euh, alors l'autre question, je l'ai notée quelque part. Ah oui, c'était la question sur le fait de retourner euh, la, la loi ah oui. secrète des affaires. Alors pourquoi pas finalement, euh, la définition encore une fois est tellement large et tellement floue qu'on peut euh, être euh, d'ailleurs comme euh, le font euh, les personnes qui détournent toujours euh, les... Les, les, les lois, euh, les Bolloré, Vinci, etc, pourquoi pas essayer de voir comment nous, on pourrait euh, prendre cette, cette loi et, euh, et essayer de, de, de nous en servir. Mais bon, voilà, j'avoue que là, je n'y ai pas réfléchi, Il faut y, mais c'est assez intéressant, on pourrait, on pourrait réfléchir à la chose. Plusieurs choses, j'imagine, euh, déjà peut-être qu'ils se sentent moins euh, concernés par euh, les poursuites de Bayon. Ça, c'est une première chose que, par exemple, les journalistes comme euh, Bastamag, Mag, Mediapart, euh, ça c'est une chose. La deuxième, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais euh, ça va peut-être me revenir. Euh, ah oui, tout simplement, c'est qu'il y a quand même énormément de sujets en ce moment. Euh, les Propositions de loi, les projets de loi sont extrêmement nombreux. Et finalement, bah, la loi sur le secret des affaires, euh, c'est pas qu'elle n'intéresse pas, mais euh, n'est peut-être pas celle qui euh, fait le plus vendre. Euh, je sais. C'est peut-être ça aussi euh, la raison. Oui, non, je pense que c'est les raisons. Bon, je ne serais pas, pas forcément aussi pessimiste que vous sur euh, la connaissance euh, de cette loi. Parce que moi, j'ai des que voisins qui. Moins qui me parlent une fois tous les trois ans d'un article de moi qu'ils ont lu, mais d'un article sur le secret des affaires, ils m'en ont parlé, donc visiblement, c'est quand même des gens dont on ne s'étendrait pas forcément qui, qui sont conscients du problème. Euh, et l'autre aspect, c'est qu'effectivement, les, les, les députés, euh, Raphaël Gauvin, etc., ont été très forts pour dire... Euh, enfin, ont réussi à faire passer le message. Oui, il y a les exemptions qu'il faut, oh, vous inquiétez ça. pas. Et, et ils ont un peu endormi euh, indormi, euh, une partie de l'opinion euh, par là. Mais euh, bon, comme ça a été dit, il y a eu une pétition qui a quand même recue recueilli 550 000 signatures. Il y a quand même une partie, de, euh, au moins des gens qui suivent ces, cette actualité, qui sont au courant que cette loi est revenue. Il y a une, quand même une forte pression de l'opinion. Euh, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de pression de l'opinion. Hein. Elle a quand même été un peu visible, même si ça pas... Effectivement, il y avait, 30, 30, il y avait euh, la SNCF et plein d'autres sujets en même temps. Mais on ne peut pas dire que ça n'a pas été visible. Il y a eu des tribunes dans le Monde, dans Libération. Mais euh, voilà, est pas, on est vraiment dans un cas où, le, euh, je suis désolé d'être un peu caricatural dans ce que je dis, mais on est dans un cas typique où on sent que le pouvoir des lobbies pèse plus que le pouvoir de l'opinion, en tout cas sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur cette loi. Je ne veux pas minimiser euh, l'influence euh, des procédures Bayon sur les petits médias, en disant euh, nous, on n'est pas un média énorme, on est 8 euh, équivalents en plein. À l'époque, on a été poursuivi. donc c'était sur un article qui est paru en 2012, on était encore plus petit. Effectivement, quand on a reçu la plainte, c'était un peu, euh, je ne dirais pas un choc, mais bon, il faut s'habituer. Maintenant, euh, après trois ans de procédure, on a endurci. Euh, euh, pour répondre à la question, déjà, on a, on a vu aussi qu'on a réussi à médiatiser la chose, euh, ça nous a aidé aussi pour nos campagnes euh, de souscription de dons, des donateurs, etc. Donc il y a quand même une capacité euh, de, so de solidarité, elle est au coup par coup, donc c'est vrai que c'est une des choses sur lesquelles on réfléchit dans le cadre, dans le cadre euh, du collectif Fonds de ce terrain euh, les moyens de solidarité concrète, euh, financiers, c'est toujours un peu compliqué, mais ça peut, on peut réfléchir à, à ces formes de solidarité. Euh, D'aide juridique, de, de soutien, etc. Euh, mais euh, voilà, enfin, donc c'est effectivement, je pense qu'on a progressé. Je ne veux, je veux pas dire que la diffamation, c'est euh, pas sans risque, parce qu'il y a plein de problèmes avec cette procédure. Il y a le fait qu'effectivement, on peut être condamné pour un mot, alors que tout le reste de l'article est totalement juste, mais un, un petit mot, euh, c'est arrivé à boulorer d'ailleurs. enfin... C'est comme ça que Bolloré a obtenu des condamnations. Il y avait un mot dans l'article, mais il a dit partout « Ah, le journaliste a été condamné ». En fait, c'était un mot dans l'article. Il y a même une journaliste qui a été condamnée parce qu'un truc qu'elle avait fait dans Libération, il y avait une, une mauvaise légende à la photo qui accompagnait l'article. Enfin bon, bref, c'est sur des petits détails. Non, souvent, les journalistes n'ont pas forcément la, la maîtrise. C'est une, une autre limite de la diffamation, mais qui est importante. C'est qu'on va au procès quoi qu'il arrive. C'est-à-dire... Euh, bon, sauf si c'est vraiment une erreur flagrante de forme. Mais à partir du moment où il y a diffamation, un petit blogueur comme ça, il poursuit par Bolloré, il est sûr qu'il en a pour au moins deux ans, et qu'il va passer en procès au moins une fois, voire deux fois s'il appelle. Donc il n'y a pas moyen, euh, dans l'état actuel du droit, qu'un qu qu juge... Euh disent, bon là, cette plainte c'est n'importe quoi, on la, on la classe ensuite, enfin ça n'existe pas, c'est pas cette procédure. Bon, je ne suis pas juriste, donc j'espère je, je, je, que je ne dis pas trop de bêtises. oui Effectivement, ils sont de plus, de plus en plus imaginatifs et puis euh, ils travaillent vraiment pour imaginer toutes les possibilités pour finalement faire taire les personnes qui tentent d'informer le citoyen. Et, mais aussi, euh, par exemple, les chercheurs, on en a parlé tout à l'heure, les universitaires qui s'intéressent à, à des informations qui peuvent être sensibles. Euh, effectivement, nous aussi, chez Sherpa, on est une petite association, on est six personnes. Euh, et là, euh, donc, encore une fois, Vinci a lancé six procédures contre l'association, euh, contre l'association en elle-même, mais aussi contre les salariés. C'est compl enfin, compliqué, c'est une pression financière. On n'a pas les moyens de, de faire face à, à, à des entreprises de cette taille. Et puis, et puis c'est aussi une pression psychologique. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clore euh, cette, cette conférence. Je remercie euh, Laura et Olivier pour euh, leur présentation. Et euh, du coup, on vous invite à suivre ce qui se passe euh, ben, sur cette question-là, parce qu'effectivement, il va y avoir euh, euh, des choses qui vont se passer. Ça va quand même changer pas mal... Euh, des choses sur la liberté d'informer. Donc, Acrimed continuera à travailler aussi sur cette question. Et n'hésitez pas à vous arrêter à notre table qui est au fond. Et euh, notre prochain jeudi Acrimed sera à la rentrée. Euh, on, on organisera un certain nombre de tables rondes à la fête de l'humanité. Donc, euh, voilà, on, on vous en informe et on espère vous y trouver. Et ou où, où, où, à d'autres jeudis Acrimed l'année prochaine. Voilà.